Quelques rituels avec les enfants. Rituaus. Lumati. adiu kinba. Aspladrumit. Kebol estad de juna. defeni de feni. Ket kau Uputu. Boudille, edinka Lubrespe. Après Ludinna kebasha u Be auskumus, scumus. Labat las mas. Que bol ta Nen hik pas per tout. Si es brabe en ta prega. E bol hau jacques? Après bas la balas ke Que l'ordana ou et voilà ce qu'il a histoire. Une et il y nuit et d'inca